je vais présenter les modalités de ce cours de programmation concurrente. Tout d'abord vous avez un site compagnon, des sites compagnons dirais-je, mais un site principal qui est extrêmement important parce que ça va être la référence sur toutes les informations concernant le cours. Moyen de communication entre nous et vous, à consulter régulièrement, vous allez y avoir les vidéos qui vont être publiées semaine par semaine, vous allez avoir les références, enfin tout, tout, vraiment, la vie du module, etc. etc. Et donc vous devez régulièrement accéder à ce site, mettez-le dans vos préférences. Vous pouvez d'ailleurs faire vivre ce site, c'est-à-dire que si vous estimez qu'il y a des ressources intéressantes euh, sur Internet, que vous avez trouvé et qui ne sont pas référencés déjà, eh n'hésitez pas à nous les communiquer et euh, on peut bien évidemment enrichir le site. Vous avez également un forum et puis une page Facebook, je vais y revenir un peu plus loin. Je vais rapidement vous montrer comment fonctionne le site Compagnon de l'UE. Comme vous le voyez, vous avez une page d'accueil avec un certain nombre de boutons. Ici, un onglet accueil qui vous permet d'accéder à des nouvelles. Pour l'instant, évidemment, il n'y en a pas. Et puis, vous avez également un moyen d'accéder à des informations globales sur l'UE. Les enseignants, évidemment, ce sera rempli. Là, on est encore en en état bêta, et je n'ai pas toutes les salles au moment où je tourne cette vidéo, les références bibliographiques, et puis des informations sur la cartographie du cours, qui là évidemment n'est pas encore complète, mais qui vous donne en fait l'organisation des différentes séquences, et puis d'ailleurs les liens ici sont cliquables, c'est-à-dire que vous pouvez euh, facilement euh, accéder aux vidéos. Et puis surtout vous avez euh, la signalétique qui indique que ça c'est des séquences qui sont primordiales, Facultative, mais quand même posez-vous bien la question de la condition qui les rend facultatives. C'est des exemples d'illustration, des démonstrations, des exercices. A priori, vous aurez peu de ces deux types euh, d'icônes. Euh, si je reviens sur la page d'accueil, je vois que j'ai aussi un accès au site de solutions des Travaux Pratiques, au forum dont je parlerai tout de suite, et à la page Facebook dont j'ai parlé un petit peu plus tard. Chaque semaine va être organisée comme suit. Vous avez en fait... Euh, une page qui va décrire ce qui se passe dans la semaine et qui va vous donner des liens sur le TDLTP et vous avez également un accès direct à la cartographie simplement de la semaine. Et puis dans ce cartouche à droite vous avez une table des matières qui contient des liens d'accès aux différentes vidéos de euh, la semaine. Alors la première semaine il y a un peu beaucoup de vidéos parce qu'il faut que je casse tous les rappels donc c'est évidemment un peu plus long, rassurez-vous, il y aura moins de vidéos les semaines suivantes, et la structure d'une vidéo c'est assez classique, vous avez un petit résumé de la séquence, vous avez ici euh, la séquence vidéo sur laquelle vous pouvez euh, cliquer, bien évidemment là ici j'ai mis un exemple qui n'est pas du tout une vidéo du cours, vous revenez en arrière assez facilement pour retrouver la table des matières, et dans certains cas, vous avez également, je sais qu'il y en a, dans la semaine 2, vous pouvez avoir en bas de la page des liens qui vont vous renvoyer directement, par exemple, vers la documentation officielle d'Oracle ou tout autre site qui peut contenir des informations intéressantes pour vous. Et c'est d'ailleurs là que vous pouvez trouver des liens que vous nous aurez éventuellement signalés parce qu'on ne peut pas tout voir sur Internet. Ceci est la page du forum, alors la différence entre le forum et la page Facebook c'est que le forum c'est quelque chose de privé, il faut que vous créez un login pour pouvoir y rentrer et vous pouvez créer un login indépendamment de votre nom, c'est à dire que vous pouvez décider de vous appeler Tartempion42 et ni vos camarades qui iront sur le site ni nous n'aurons de moyen de savoir qui est Tartempion42. Alors bien évidemment le site il est modéré et on va vous demander d'être raisonnable et de ne pas spoiler le site, de toute façon s'il y a euh, des messages d'insultes ou des choses inappropriées, eh bien, euh, les messages seront euh, détruits sans autre forme de procès. L'idée c'est que si vous n'osez pas poser des questions idiotes, ou que vous construisez comme idiotes, parce que pour moi il n'y a pas de questions idiotes, il y a des réponses éventuellement qui le sont, mais pas des questions, eh bien, vous pouvez le faire avec une certaine forme d'anonymat. Le forum sera structuré, je ne sais pas encore exactement comment on va le structurer, mais il faut qu'on y réfléchisse. Encore une fois, euh, tout est en mode très bêta au moment où je tourne ces vidéos. Et donc, ben voilà. Après, c'est un forum classique avec la possibilité de regarder ben, euh, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est nouveau depuis la dernière connexion, de suivre des threads, de les marquer de discussion, pas des threads de programmation concurrente, euh, de marquer des threads de discussion qui vous intéressent, etc. etc. Et donc, ce forum il est votre et n'hésitez donc pas à vous en emparer. On a hésité entre mettre en place un véritable forum et simplement utiliser une page Facebook. Donc on a mis les deux. L'idée de la page Facebook, c'est que, bah, a priori, c'est un truc qui est plus public, qui est ouvert. Et je ne vais pas vous faire l'insulte, bien évidemment, de vous expliquer comment fonctionne Facebook, la plupart d'entre vous le savent probablement mieux que moi, mais euh, l'idée, c'est qu'on a ces deux outils à notre disposition, et on va du coup bah, voir lequel euh, vous souhaitez le plus utiliser, et puis peut-être que dans les, les éditions ultérieures de ce cours, et eh bien simplement, un des deux dispositifs subsistera. Enfin, et ça c'est quelque chose qui est important, nous sommes tous joignables par courrier électronique. Et d'ailleurs, nos adresses sont sur le site compagnon de l'UE. Vous verrez d'ailleurs dans l'endroit où il y a la liste de vos enseignants, vous avez des liens cliquables. Et c'est important parce que ça va vous permettre d'envoyer un mail avec les titres préformatés de manière à ce que vous soyez certain que des filtres n'envoient pas les les mails à Patresse et que vous soyez euh, traité de manière euh, la plus prioritaire possible. Alors, en dehors de ce site Compagnon, et puis du forum et de la page Facebook, vous avez des documents qui vous seront distribués. Tout d'abord une copie des transparents. Donc en fait, vous verrez dans chaque page associée à une séquence, vous avez eh bien, tout simplement euh, les transparents qui sont associés au format électronique. Ça veut dire que vous pouvez les télécharger avant de regarder la vidéo, éventuellement les imprimer et les annoter, prendre des notes au vol. Donc ça ne vous dispense pas effectivement bah, de, de, de les utiliser euh, et puis de venir aussi aux quelques cours qui vont avoir lieu euh, en euh, présentiel. Vous avez également un cahier de travaux dirigés. Le cahier de travaux dirigés, il va être diffusé à la fois sur papier et en ligne, parce qu'on ben, estime qu'en ligne c'est pratique, et puis sur papier parce que vous en avez besoin physiquement quand vous êtes euh, sur les salles. Et puis euh, le cahier de travaux Patrick, lui, ne sera diffusé que en ligne, donc toujours dans les pages associées, à chaque semaine, puisque les TD et les TP, c'est par semaine. Et là, on ne vous le diffuse que format électronique parce que les type que vous faites les TP, quand vous réfléchissez à vos TP, ben vous n'êtes pas loin d'une machine quand même, quoi qu'il arrive. Et puis, bien évidemment, la soumission des exercices se fait en ligne. Le lien, comme vous l'avez vu, est accessible dès la page d'accueil de l'UE. Donc, j'assiste hein, un cours sa vie. N'hésitez pas à nous signaler les problèmes que vous identifierez, que ce soit au niveau des TD, des TP, des sujets, au niveau des transparents cours et au niveau des vidéos. Euh, il est évident qu'on peut faire des corrections et le cas échéant retourner certaines parties ou complètement même certaines vidéos. Quelques recommandations maintenant. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Java, mettez-vous à jour en programmation séquentielle en Java. En fait, c'est important pour faire la programmation concurrente que vous soyez déjà à l'aise dans la programmation classique. Et comme les notions s'enchaînent très rapidement, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à apprendre et que du coup les notions s'enchaînent très rapidement, eh bien, vous ne pouvez pas perdre trop de temps. Donc vous avez intérêt à travailler de façon assez régulière ce cours et ne pas vous laisser distancer. Une bonne manière de ne pas se laisser distancer et de préparer les cours, c'est simplement de réfléchir, une fois que vous avez vu les vidéos, de réfléchir à la préparation des exercices. Il y a une semaine de décalage entre la publication des vidéos et des exercices correspondants, voire même plus puisque c'est normal, le cours prend de l'avance par rapport au TD et au TP. Donc ça signifie que en y réfléchissant, ben, c'est important parce que vous allez du coup arriver en ayant pensé au problème et pas le découvrir par exemple en TP. En TP, si vous mettez 3 quarts d'heure à découvrir euh, l'exercice, ben d'abord l'enseignant il s'ennuie, et ensuite vous, vous ne profitez pas de l'enseignant pendant 3 quarts d'heure. C'est un petit peu dommage. Donc si vous arrivez, eh il n'y a pas de problème, vous avez plein de questions euh, à poser à l'enseignant qui est monopolisé dès le début, et en général c'est ce qu'on aime. Il faut savoir que les exercices devront être mis à date fixe et que en ce sens, Téléfribuilder est impitoyable. Enfin, toujours dans les mises à jour, on considère que vous maîtrisez une X utilisateur et là il n'y aura même pas de rappel contrairement à la programmation séquentielle. Quelques autres conseils en vrac. 1. Résister à l'appel du clavier. Ça vaut le coup de réfléchir avant de programmer et vous verrez que vous pouvez économiser pas mal de temps. Euh, en particulier, n'hésitez pas à dessiner. Dans une autre séquence, je ne parlerai que de chronogrammes, et même sur les sources de données, moi quand j'ai un truc compliqué, même si j'ai une grosse expérience de programmation, et eh ben, je dessine. Voilà, pour me mettre les idées au clair. Faites simple au lieu de faire compliqué. Ça ne sert à rien d'essayer de montrer à l'enseignant ici ou à vos futurs collègues que vous êtes des cracks, que vous seul maîtrisez des russes de sioux. Si vraiment il y a besoin d'une ruse de sioux, vous faites la ruse de sioux. Mais la ruse de sioux pour la ruse de sioux, ça n'a aucun intérêt. d'accord Faites lisible et clair, transcrivez proprement vos algorithmes en faisant les adaptations qui font que ça en fera un programme qui sera efficace. Et puis... Ça ira. c'est pas la peine d'aller plus loin, et au contraire, les russes dessus et tout ça, ça peut plutôt indisposer les correcteurs, ou vos collaborateurs plus tard, contre vous. Aussi, il faut bien choisir votre binôme. Si vous n'êtes pas très bon, vous pouvez être tenté de choisir un binôme très fort. Le seul inconvénient d'une grosse disparité entre les deux membres d'un binôme, c'est qu'il peut y avoir un certain agacement une certaine tension, voire même celui qui est le plus faible peut décider de se laisser porter, et puis celui qui est le plus fort peut en avoir marre de porter le plus faible. Donc, en fait, c'est mieux d'avoir une meilleure interaction et pour ça, il vaut mieux que vous soyez de niveau à peu près comparable. Il n'y a pas de honte à être moins fort ou être plus fort. Hein. C'est simplement que peut-être certains ont été exposés à la programmation plus tôt ou un passé qui fait qu'ils sont plus à l'aise en programmation que vous euh, ou moins à l'aise. Mais essayez de trouver un binôme qui est à peu près votre niveau puis quelqu'un que vous appréciez, c'est pas mal aussi. Enfin, une licence d'informatique, ça ne s'obtient pas par hasard. Et ça s'obtient bien évidemment en travaillant et en préparant tout ce qui est TD, TME et le reste. Une information que vous demandez en général très tôt, et donc je vous la délivre très tôt, euh, c'est l'évaluation de l'UE. Et eh bien en fait, 70% de la note sera prise de ce que vous obtiendrez au niveau de l'examen final. Et puis 30% de la note sera construite par le contrôle continu. Sur ces 30%, un tiers, soit 10%, provient de la note des TME. Vous allez dire, oh là là, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup de travail les TME. Non, parce que les TME, vous ne travaillez pas pour obtenir les fameux 10% de la note, qui peuvent donner une petite différence quand même, hein, ça peut être confortable, mais vous travaillez essentiellement pour acquérir des réflexes, et donc une aisance qui vous servira au moment de l'examen, qui compte pour 70% de la note. Et puis vous aurez également un examen partiel qui compte pour les deux tiers du contrôle continu, soit 20% du total de la note de lieu programmation concurrente. Je continue par quelques références bibliographiques. Alors, pour la mise à niveau, il y a des bouquins, mais honnêtement, la doc d'Oracle est extrêmement bien faite. Il y a des exemples, vous avez des pages de référence, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez éventuellement prendre ce livre qui est aussi euh, pas mal. Euh, on s'est arrangé d'ailleurs pour que cet ouvrage et les autres que je recommande ici soient présents à la bibliothèque de licence à laquelle vous avez accès bien évidemment et donc par conséquent il n'est pas nécessaire de les acheter, c'est pas non plus nécessaire de les monopoliser tout le temps mais il y a plusieurs exemplaires de ces ouvrages que vous pouvez donc consulter sur place et puis pour ce qui est le contenu du cours, eh bien, vous trouverez un certain nombre d'informations assez similaires dans Java Concurrency in Practice. Désolé, l'ouvrage est en anglais, euh, il y a une version française aussi, mais euh, de toute façon, l'anglais, vous savez, en informatique, il faut que vous le maîtrisiez. Il y a d'autres ressources en ligne, j'en ai mis quelques-unes sur euh, le site web. Encore une fois, si vous en trouvez, je me répète, n'hésitez pas à nous les signaler.